Salut l'internaute Pour ce quatrième numéro d'Ils ont aussi, mille choses à te dire, j'ai le plaisir de recevoir une jeune femme engagée et militante depuis de nombreuses années. Née à Tours il y a 29 ans, elle a été bénévole à ATD Carmonde depuis sa majorité, puis salariée de l'association Voix à Malin jusqu'en 2016. Coordinatrice des groupes d'appui à la candidature de Jean-Luc Mélenchon durant la campagne présidentielle de la France Insoumise, elle fut ensuite élue députée de la 10 e circonscription du Val-de-Marne lors des élections législatives françaises de 2017. Il s'agit de Mathilde Panot. Salut l'internaute Eh bien bonjour Mathilde Bonjour Gemil Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Comment tu vas Très bien, et toi bah, Très très bien, merci aussi. T'es arrivé hier, tu trouves comment les les environs de Genève et de Gaillard. C'est super beau. C'est vrai Et euh, je veux bien qu'on délocalise le lac près de chez moi. <rire> c'est le lac et la montagne, c'est nos envies, quand même. Oui. Avant de débuter dans le vif du sujet, euh, bien que beaucoup des internautes spectateurs euh, insoumis te connaissent déjà, mais tu restes un visage euh, nouveau, voire totalement inconnu, de la, de la plupart des gens, euh, même si tu es une des députées les plus médiatiques, euh, avec la France insoumise et pas que, est-ce que tu peux te présenter, toi, Mathilde, ton parcours perso, pro, ta couleur préférée Donc... Si. Euh, Mathilde Panot, j'ai 29 ans, je suis née à Tours et j'ai grandi euh, à Orléans. Et euh, j'ai commencé mes études à Nancy, donc en sciences politiques, où j'ai commencé à militer en associatif avec une association qui s'appelle ATD Carmont, qui lutte contre la misère. Et euh, donc je faisais euh, du théâtre de l'opprimé, euh, d'Auguste Obel, du théâtre Forum. Donc c'est une courte scène euh, où il euh, y a une injustice qui a lieu, ouais. que tu rejoues plein de fois, et les spectateurs uh -huh. euh, disent stop quand ils veulent pour prendre la place de quelqu'un, pour savoir euh, comment est-ce que concrètement on peut lutter contre les injustices, et aussi remettre... Euh, les choses qu'on considère comme individuelles, tu vois, euh, t'es au chômage parce que t'as pas assez travaillé, t'es pauvre parce que c'est ta faute, etc., comme des problèmes collectifs de société, ce qui devrait être, et donc repolitiser les choses. Donc j'ai commencé à faire ça à Nancy, ensuite j'ai été une année euh, à Berlin, où là je faisais des, donc, des études à, dans une petite ville qui s'appelle Frankfurt-Handeroda, à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, où là euh, je continuais à militer euh, associativement et politiquement, euh, où j'ai commencé à faire en tout cas des réunions politiques. En allemand euh, je parlais très très bien allemand à cette époque, oh. j'ai un peu oublié, mais, euh, <rire> mais je parlais très très bien allemand. Et, euh, et donc là, je faisais des, biblioth des bibliothèques de rue euh, dans un quartier populaire euh, euh, à Berlin. Mm -hmm. Et ensuite, j'ai été euh, m'installer à Paris pour faire mon master euh, en relations internationales. Euh, j'ai fait un stage de six mois à Bruxelles euh, avec ATD euh, Carmone toujours et là j'ai commencé à m'engager euh, euh, pour la campagne de 2012 de Mélenchon, en tractant, en écrivant des articles, enfin voilà, en, en militant. Et après j'ai eu une grosse période de galère après mon, après ma, mon master. Ouais. Où, comme j'étais militante, que je cherchais du travail dans des associations, c'était un Paris, petit là, peu compliqué. Ouais, ouais. Là, donc, je passais de pote en pote. Mm -hmm. Et finalement, j'ai commencé à travailler. donc J'ai travaillé pendant deux ans dans un quartier populaire à Grigny, donc, qui est un quartier populaire de l'Essonne, où, en gros, j'étais responsable d'une équipe d'habitants qui euh, travaillaient de 12 à 18 heures par mois. Donc, c'est un complément de revenus pour eux faire du porte-à-porte -porte auprès de leurs voisins sur des sujets d'amélioration de vie quotidienne. Comment se débarrasser des punaises de lit, comment accéder aux droits de santé, comment accéder aux droits sociaux, etc. Donc voilà, et après euh, j'ai fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour créer le mouvement de la France Insoumise. Donc tu le rappelles très bien que tu es issu du milieu associatif, mmh. euh, tes premières amours de militantisme viennent de là. Mmh. Mais qu'est-ce qui a fait, alors comment, pourquoi euh, et quand est-ce que tu es passé du côté politique des choses Ouais, ça a commencé euh, vers 20 ans à peu près, où là j'ai commencé, j'avais un, un pote qui m'entraînait beaucoup euh, vers euh, la politique, mais c'est surtout que euh, bon, moi j'ai commencé euh, le militantisme associatif parce que j'avais une indignation très très forte à voir des gens euh, vivre dans la misère absolue alors qu'on est euh, euh, la cinquième ou maintenant la sixième puissance en termes de richesse au monde. Pour moi c'était inacceptable, enfin, c'était vraiment une indignation très très forte chez moi. Et, euh, et donc pour moi, le militantisme associatif et politique se sont toujours nourris. Et ça a, ça a vraiment été important pour moi de faire les deux en même temps, donc de faire 10 ans de, de militantisme associatif et, euh, et de commencer progressivement à m'impliquer politiquement aussi. Et ça répondait aussi à une espèce d'impuissance qu'on avait aussi parfois euh, sur le terrain à faire des choses. Parce qu'en associatif, c'est génial, il y a des liens euh, extraordinaires qui se créent avec des gens, des choses qui changent Concrètement. Euh, à l'échelle de quartier, mmh. qui dans la vie des gens concrète exactement. Mais sauf qu'on euh, est un peu avec notre petite cuillère dans la mer et que si on veut que ça change pour tout le monde et de manière durable, il faut qu'on prenne le pouvoir euh, au niveau national et qu'il y ait des changements nationaux. Et euh, si je te donne l'exemple de la grande Bourne, donc le quartier où je travaillais avant, euh, les habitants vivent dans un quartier où il y a un taux de chômage extrêmement fort, hein, beaucoup de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc euh, le quartier est séparé du reste de la ville par euh, l'autoroute, SOS Médecins ne veut plus venir dans le quartier depuis 1994, tu ne peux pas te faire livrer un colis, tes amis ne viennent plus te voir parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont se faire trancher la gorge à chaque fois qu'ils rentrent dans le quartier. Okay, y a un absolument un quoi. Ouais. Et euh, et du coup, euh, du coup, enfin, tu, tu te retrouves si, si tu fais que à l'échelle de Grigny, c'est terrible, en fait. C'est des. Enfin, moi-même, ça faisait quand je suis arrivé à Grigny, ça faisait pratiquement huit ans que je militais euh, dans des quartiers populaires, mais donc euh, y compris avec des gens qui vivaient à la rue, etc. Euh, et pour moi, Grigny, c'était une grande claque dans ma gueule, quoi. Ah ouais, ok, il y a des gens qui vivent comme ça en France. Et franchement, ça, c'est vraiment inacceptable, quoi. Et donc, du coup, bon, petit à petit, j'ai commencé à, à m'engager euh, politiquement. Quand je suis arrivée euh, euh, en 2012, du coup, à Paris, euh, c'était le moment de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc, euh, j'ai commencé à militer. Et puis après, on, on milite, on y prend goût, on milite plus. Et puis, euh, et puis voilà, à la fin, euh, bon, on s'engage euh, à fond. Le mot politique est devenu un petit, un petit peu monstrueux, un monstre pour beaucoup de personnes. On oui. confond souvent, d'ailleurs. Euh, Politique, les politiques, les, les règles qu'on peut décider ensemble, les politiciens, enfin il y a un gros mélange un gros amalgame, c'est d'ailleurs beaucoup de personnes en milieu social, faut aussi se c'est bien mais il ne faut pas que la politique, d'où c'est un peu le, le, le frein à la convergence qu'on voudrait aujourd'hui entre le, les milieux syndicaux, etc. Déjà est-ce que tu es d'accord avec cette définition des choses, et ensuite qu'est-ce qui pourrait être mis en place justement, selon toi, selon la France Insoumise, pour que ce mot enfin redevienne, reprenne le sens qu'il mériterait d'avoir oui. Déjà, nous, on ne se définit pas comme des politiciens justement, mais comme des politiques, parce qu'il y a un sens très noble du terme politique, qui est comment est-ce qu'on vit ensemble. Et euh, il y a eu un dégoût politique qui a été créé. Euh, je me rappelle notamment d'une caravane où euh, j'avais croisé un homme qui me racontait qu'il était en prison au moment où Hollande avait été élu, et que toute la prison faisait la fête parce que la gauche revenait au pouvoir. Et, euh, et avec, il y avait une mobilisation très forte des quartiers populaires qui, a, qui avait cru aux promesses de euh, J'arrête euh, le contre le faciès, mon ennemi c'est la finance, je renégocie euh, les traités européens, etc. Et qui en fait ben, ont vu que Hollande c'était pareil que Sarkozy, voire pire d'ailleurs sur certains sujets comme les retraites. Euh, et donc il y a eu un dégoût en fait et on a, on a, on a créé de l'impuissance politique chez les gens. D'où le fait que euh, en fait ça m'intéresse pas, ça me concerne pas. Et sauf que lorsqu'on va euh, discuter en fait, finalement il n'y a pas. Plein de choses, et, et des, des choses qui peuvent paraître banales de la vie quotidienne, sont des choses extrêmement euh, politiques. Et nous, c'est ce qu'on avait essayé de faire pendant la, la campagne euh, de la France Insoumise, la campagne présidentielle, c'était justement d'aller rechercher ces gens qu'on a dégoûtés de la politique pour leur dire, non mais vous avez toute votre place et vous avez toutes les choses à dire, euh, et on est plus nombreux. Que la minorité qui est en train de se gaver et nous on peut dire stop et on peut créer des choses c'est ça qu'on porte avec le programme sur la 6 sixième république la constituante le fait de refaire peuple autour d'un projet politique et donc quand on faisait ces caravanes pour l'égalité des droits autour à la fois de l'accès aux droits sociaux mais aussi de l'inscription sur les listes électorales c'était de dire chaque personne est un citoyen quelle que soit sa situation et c'est ce qu'on disait souvent quand je faisais de l'associatif la, chez ATD il y avait des gens, qui, mais y compris des gens qui vivaient sous des ponts, hein, qui disaient, euh, pour nous, le plus dur, ce n'est pas les conditions matérielles, mais c'est qu'on ne nous considère plus comme des personnes capables de penser. Et en fait, le fait de reconnaître tout le monde comme citoyen et comme légitime, c'est super important et c'est ça qui remet la politique au sens noble du terme. Et moi, j'aime bien dire souvent que dans notre groupe de la France Insoumise, il y a un, un truc vraiment très fort qu'on a réussi, qui est que dans notre groupe avec euh, une Caroline Fiat qui était euh, aide-soignante, un Adrien Katnins qui euh, travaillait dans un call center, un Jean-Luc qui était au RSA activité, moi qui venais de la société, enfin bref, on s'est fait énormément mépriser au début euh, parce qu'on n'a pas fait le parcours classique, Sciences Po, l'ENA, machin, etc. Pas méritant. Euh, et, et donc, on n'était pas capable, en fait. Exact. Et en fait, euh, c'était vraiment super jouissif de voir les, les, les nôtres passaient à la tribune les uns après les autres, et de voir que vraiment... Euh, à chaque fois, ils étaient là, ah, putain, merde, celui-là aussi, il est capable de penser, de parler, de. Voir mieux que moi. Et, ah, et, ça. et en fait, de prouver que, ben bah ouais, nous, on ouais. peut être des, des, des députés qui défendent l'intérêt général même mieux et qui incarnent cet intérêt général que certains qui ont euh, le parcours classique. Euh, et euh, et, et qui euh... ne pensaient pas méritant, pas capable. Exactement. C'est les et, et donc, hein. c'est le... parce que nous, on est 17 à l'Assemblée, mais on est plein derrière. Et ça, bah, on ouais. le sait, parce qu'à la France Insoumise, il y a plein de gens derrière qui sont capables de le faire. Et ça, et ça de montrer qu'en en fait tout le monde est capable de s'occuper de la politique au sens euh, très noble du terme, c'est aussi une manière de montrer que euh, eh ben, on n'est pas euh, condamné à avoir euh, des politiciens, euh, de familles riches euh, qui porteront tous la même chose à la fin en fait. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que sur le, là en ce moment avec Macron son ni droite ni gauche, son aspiration des deux côtés, c'est aussi euh, l'oligarchie qui se réunit une dernière fois pour essayer de sauver la mise. Et, euh, et donc nous, on les fera tomber tous ensemble et, euh, pour faire notre sixième république. Donc tu es très optimiste sur ce point que le citoyen peut re faire renaître, voire peut-être naître tout court, la démocratie et s'approprier le pouvoir. Ah, je ne suis pas optimiste, on va le faire, c'est sûr. Mmh. C'est la première fois que tu es élu directement oui. député. Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie personnelle à toi euh, sur le plan très personnel de mon habitat, etc., ça n'a pas changé grand chose. Je vis toujours en coloc. Je crois que je suis la seule députée d'ailleurs à vivre en coloc, ce qui me fait beaucoup rire euh, euh, mes collègues députés. Ouais. amis. Euh, et j'ai des colocs géniaux, vraiment super. Donc, ça, euh, j'ai un petit cocon euh, avec euh, mes trois colocs. Dans une ville là, j'imagine, euh, bord d'un lac, Bien Suisse, sûr. Ça. <rire> non, dans un chouette appartement, ouais. où on est quatre. Pas ah, cool. Euh, je continue à me déplacer en vélo. On a un petit luxe de député maintenant. Nous avons acheté un lave-vaisselle. Voilà. Après, euh, sur le plan personnel, bon, c'est sûr que euh, ça, ça prend tout le temps. Euh, fin, ça, ça, fin, un, on travaille 7, 7 jours sur 7 et, et c'est normal. C'est pour ça que d'ailleurs être élu devrait être une fonction et pas un métier, comme certains le disent. Mm -hmm. Et ça, c'est important d'ailleurs. Les mots ont un sens, oui. Et c'est important d'ailleurs dans le fait aussi de, de bah, voilà, de recréer cette politique euh, au sens noble. Mmh. Justement, que ça soit des fonctions et pas des métiers avec des politiciens professionnels qui, eux, euh, savent. Et puis le, le reste du peuple ne comprend rien. Euh, et donc, euh, donc, euh, donc comme c'est un, une fonction hein, d'un on le fait bien. Donc, euh, on le fait à fond. donc on, on, Je vois un peu moins mes potes, je vois un peu moins ma famille. Euh, et puis, et il puis, y a le fait de devenir d'un coup une personne publique, un peu. Euh, C'est surtout ça qui euh, a changé ouais dans la vie. Ouais, ouais, ouais. De, de, voilà, de, de te promener dans la rue avec des gens qui te reconnaissent, d'aller dans un bar et de devoir saluer le patron parce que sinon, ça, il, il se sent vexé. Enfin voilà, il y a juste okay. des choses euh, comme ça. Après, moi, franchement, j'ai de la chance. Je, vis, euh, je continue à vivre assez simplement dans mon quartier, euh, euh, avec mon petit vélo. Euh et avec des, des très bons potes qui comprennent que je les vois moins souvent. Donc euh, non, non, moi j'ai vraiment de la chance là-dessus. C'est quoi concrètement être député Concrètement, c'est quoi C'est plein de choses. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Donc ça, ouais. c'est assez génial. Mais il y a euh, plusieurs choses. Donc il y a le travail en assemblée, donc il y a euh, le travail en commission. Donc il y a des commissions permanentes et chaque député est dans une commission. Moi, je suis dans la commission développement durable et aménagement du territoire, mais il y a affaires sociales, affaires étrangères, enfin, il y en a plein de différentes. Donc moi, je suis spécifiquement les textes écolos. Donc Les textes passent d'abord en commission et ensuite ils passent en hémicycle. Donc il y a l'hémicycle, bien sûr, où on parle. Euh, on est en conscience qu'on ne parle pas juste aux collègues députés pour essayer de les convaincre, mais qu'on parle aussi vers l'extérieur, donc en disant pas « je défends l'amendement 305 qui... Euh... » euh, modifie la linéa ah, 2 ça. et 1. Euh, mais voilà, en expliquant en fait ce qui se passe à l'Assemblée. Et donc ça, c'est notre manière de sortir. Pendant les ordonnances de la loi travail, on avait fait des manifestations en même temps que d'autres étaient en hémicycle, justement pour bah, faire sortir ce qui se passe à l'hémicycle, faire comprendre ce qui est en train de se passer. Et je pense que ça, c'est vraiment important parce que, quand euh, par exemple, quand on parle des ordonnances travail qui ont été faites en plein été, et ben, ça permettait à des gens d'expliquer ensuite à leurs amis, à leurs collègues, à leur famille qu'est-ce qui était en train de se passer. Euh, donc on essaie de sortir ce qui se passe à l'hémicycle de l'hémicycle et puis on fait rentrer des luttes dans l'hémicycle aussi. Donc on va soutenir des luttes, poser des questions ensuite en gouvernement pour les mettre face à leurs incohérences et à la réalité, réalité qu'ils connaissent d'ailleurs très peu. D'ailleurs, ils détestent ça à chaque fois qu'on leur dit euh, « nous connaissons quelqu'un qui ?» Ils sont là oh. « mais, euh, mais parce que c'est vrai en fait, oui, ils, oui. ils se rendent pas compte de ce que ça crée. Et c'est d'ailleurs intéressant, moi j'encourage quand même tout le monde à aller quand même titiller les députés En Marche parce que, euh, en fait, moi, je vois souvent dans mon département des députés de la République En Marche qui vont défendre euh, un hôpital. Euh, dans mon département, par exemple, il y a 168 fermetures de classes. Ouais. Ce qui veut dire concrètement que les maternelles vont être 32, 38 par classe. Enfin, l'horreur absolue. Euh, et là, eh ben, je croise des députés de la République En Marche qui se battent contre les fermetures de classes et qui ne font pas le lien avec le budget qu'ils ont voté. Mais du coup, du coup, plus on les titille sur, en fait, vos politiques, ce que vous votez, ça veut dire ça. Mmh plus on les met en difficulté aussi et plus on les force à se positionner par rapport à ce gouvernement qui est le gouvernement le plus autoritaire qu'on ait jamais eu de la Ve République. Donc on défend les luttes, euh, on fait bien sûr tout un travail de réseau, donc moi je fais plutôt le réseau avec le milieu écolo, mais voilà, on rencontre les assos, et puis le travail en circonscription bien évidemment de recevoir les gens pour essayer de les aider sur... Euh, chez nous, il y a beaucoup de problèmes de logement, de gens qui vivent dans des situations enfin, dramatiques, d'accès aux droits de temps en temps. Euh... Donc voilà, il y a, y, a, y a plein de choses. On fait euh, des déplacements, des réunions publiques pour expliquer ce qu'on fait. Enfin, on continue de faire ce lien. Ça, c'est super beau quand les gens nous disent ça. Et on nous disait souvent, souvent ça, euh, souvent au début. Maintenant, on nous dit souvent qu'on est fier de nous, mais souvent, au début, on nous disait « C'est la première fois que je me sens représentée par mon vote. »« C'est la première fois que j'ai l'impression que quelqu'un représente mes idées à l'Assemblée nationale. Et en fait, rien que ça, c'est un truc vraiment important. En fait, j'expliquais qu'il y avait souvent un côté un peu frustrant à l'Assemblée parce que nos amendements, se, même si nous on, a, on fait un travail législatif énorme, nos amendements ils font souvent retoquer. Alors c'est important de le faire parce que ça nous permet quand on sera au pouvoir de bah, d'être prêt. En fait, ça nous permet d'être prêt euh, plus vite et de traduire un programme politique directement en, en, en amendement et en proposition de loi euh, pour euh, la, le mettre euh, dans le droit. Mais c'est aussi rien que le fait qu'on soit là, en fait, c'est aussi le fait qu'existe en fait une alternative de société qui espoir, a la quoi. parole ouais. dans quand même un hémicycle qui est historiquement important. Euh, et, euh, et ça, rien que ça, en fait, c'est un, un pas en avant énorme, quoi. Mais il n'y a jamais eu autant de, de téléspectateurs euh, mmh. sur les débats parlementaires Bien vous sûr. faites vivre l'assemblée, ouais. et ça c'est totalement novateur. Et je partage aussi l'idée hein, que je me sens représenté moi aussi à travers vous, hein, c'est vraiment quelque chose de fort, effectivement. Hein. Euh, déjà pour ça merci encore une fois. <rire> euh, et c'est vrai que je, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui, qui partagent sur les réseaux sociaux. Mmh. Vous avez une méthode différentes. C'est François Ruffin qui disait récemment qu'il il occupait la tribune comme, enfin, il prenait l'assemblée comme une tribune pour essayer de, de, de faire l'écho de ce qui se passe intérieur et à la fois dans l'autre sens, occuper la rue et occuper ouais. le c'est ce que tu dis. Ouais, ouais. Et puis, clairement. et puis, euh, donc nous, on réutilise ben, beaucoup. Euh, enfin, on éponge à chaque fois ce que les gens nous disent, que pour, euh, ben, voilà, le, le remettre aussi dans, dans le débat parlementaire. Et encore une fois, nous, on a une grande chance quand même, c'est que on a quand même des expériences professionnelles, associatives, militantes. On est le seul groupe à l'Assemblée nationale qui a euh, euh, des gens euh, du PC, de, euh, de, ensemble, du parti de gauche ou des gens non encartés. Donc avec une grande diversité, ça se voit. Hein. Tu vois une photo de notre groupe, ça se voit directement. On n'a pas les mêmes âges. Euh, oui. et, et du coup, on parle aussi différemment. Et en fait, je pense que ça, c'est fort en fait. Parce que jusqu'alors... Euh, euh, c'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon était mégalomane qu'on ne voyait que lui, c'est parce que dans les médias, c'est extrêmement dur de faire passer des gens quand ils ont, ils ont décidé de ne pas vouloir faire passer des gens. Bien sûr. Et là, pour la première fois, on arrive à mettre aussi d'autres visages euh, sur, sur notre mouvement, en fait, qui est un mouvement euh, et qui est à l'image aussi de notre mouvement, qui représente notre mouvement aussi sur plein de choses. Et ça, c'est vraiment super. Et, euh, et, et donc, qui, qui, ouais, avec des manières de parler qui sont différentes et qui... Où, voilà, où on explique les choses. Voilà. On ne fait pas un travail technique, on reste politique, on reste des militants. Quoi. Et ça, c'est vraiment important. Et, et, du coup, et du coup, ça se ressent aussi dans la diffusion de nos messages, parce qu'on euh, voilà, n'est on pas en train d'embrouiller de, et de montrer à quel point on est fort sur la technique, je ne sais pas quoi, même si on se perfectionne beaucoup là-dessus. Hein. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, on continue à faire un travail militant. Et notre travail militant en tant que responsable politique, c'est d'expliquer avec des mots qui sont compréhensibles par tout le monde ce qui est en train de se passer. On vient de résumer du coup, qu'est-ce que c'est d'être un député Mais du coup, qu'est-ce que c'est d'être un député avec Macron président C'est terrible, parce que Macron est d'un antiparlementarisme, euh, en général sur la démocratie. Euh, euh, et et je pense que c'est le président le plus autoritaire qu'on ait jamais eu dans la Ve République. Là, ils ont inventé euh, quelque chose de nouveau il euh, n'y a pas longtemps, qui s'appelle enfin euh, qui existait déjà, mais qui vont utiliser, je pense, sur beaucoup de textes, déjà sur les deux prochains textes, agriculture et logement. Euh, logement qui va notamment euh, inventer le bail précarité, 1 à 10 mois de bail. Donc, ah, euh, sympa. Euh, après l'emploi le, le, précaire, vous auriez le logement précaire. C'est un taxe complet, c'est logique. Hein. Euh, c'est terrible. Euh, et euh, donc le temps partagé, c'est, on a un temps de parole qui, est, qui diffère selon le, enfin qui est selon le nombre de députés dans le groupe. Et donc concrètement, sur un texte comme l'agriculture, qui est un texte extrêmement important, euh, où il y a 1800 amendements, euh, avec 30 heures de débat, nous, la France Insoumise, on a 2h55 de débat. Donc c'est-à-dire qu'on a fait le travail pour rencontrer les associations, les agriculteurs, les professionnels, les universitaires. On a travaillé derrière les, les amendements. Et nous, on a 111 amendements. On ne pourra même pas les défendre tous correctement. Et ça, c'est ce qu'ils font euh, constamment. Et, euh, par rapport à beaucoup de députés dans d'autres pays, un député français a très peu de pouvoir. On ne peut pas se pointer dans une administration, dans un ministère en disant « donnez-moi tel document, tel document, tel document », ce qui est le cas dans beaucoup d'autres endroits. Et donc on a un pouvoir d'enquête, de contrôle des missions du gouvernement qui est extrêmement limité. Et le fait en plus qu'à l'Assemblée nationale, ce qui ne s'est jamais vu je crois depuis Napoléon, il y ait une majorité absolue telle qu'il y a aujourd'hui, fait que... Euh, en fait, les ministres, enfin le gouvernement et euh, une partie des députés n'écoutent absolument pas ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Y a pas de... Il n'y a pas de débat, du coup Il n'y a, il y a de, pas de, de, de débat d'arguments d'argument ouais. pour, pour convaincre les autres, en fait. Parce que de toute façon, ils savent que ça passera. Et du coup, ils se mettent dans, un, dans des points de vue d'un mépris, mais qui sont extraordinaires. Et je crois que le, le, là, euh, l'exemple qu'on a eu récemment, qui était vraiment très, très flagrant, c'était euh, la, la loi sur les violences sexistes et sexuelles, où il y a eu une pétition de 250 personnalités qui sont des pontes en la matière, qui sont des gens qui travaillent dans des associations depuis des années. La première ministre des droits des femmes, enfin, vraiment. Fin, des, des gens extrêmement importants qui connaissent très bien leur sujet. Et ils balaient ça d'un revers de la main. Et pire que ça, Chiappa, donc la secrétaire d'État, nous dit Vous faites le jeu des agresseurs. Enfin, je veux dire, on en arrive à des points où, en fait, finalement, la, la, la, le Parlement devient une chambre d'enregistrement des volontés du, du gouvernement. Et, euh, et donc ça, c'est terrible. Et puis Macron, c'est le mépris constant, c'est les fainéants, les riens, les extrêmes. Les... Enfin, c'est d'un mépris et d'un... Et donc, euh, bah face à ce, ce gouvernement autoritaire, nous, euh, voilà, nous, on continue à expliquer ce qui est en train de se passer. Parce que c'est important euh, à être dans la manifestation et à être avec les gens qui luttent un peu partout. On vous le reproche, et Eric Coquerel était... Euh, Complètement. On, on nous le reproche et nous, on en est très, très fiers. Parce, que, ouais, tout parce tout que je pense que c'est là où doit être notre place. Euh, ah, et euh, Exactement. Et, euh, et d'essayer de, de voir voilà, comment est-ce qu'on peut fédérer ces colères qui est un peu partout pour enfin tirer le fil sous le tapis pour qu'ils se pète la gueule. Quoi. Parce qu'à un moment, il va falloir qu'il arrête avec sa stratégie du choc d'envoyer de, de, de, des balles de partout et d'essayer de voir euh, est-ce que la société va résister ou pas. Parce que là, on est en train de détruire des choses à une vitesse qui sont euh, incroyables. C'est inédit, et on peut le dire. C'est inédit, ouais. Mm -hmm. Et avec... Enfin, euh, il ne se cache même pas. Quand même, entre le 1er et le 5 mai, donc pour la manifestation du 1er oui. mai, est une manifestation historique, et le 5 mai, euh, la fête à Macron, qui était organisée euh, par plusieurs orgas et puis par plein de gens qui oui. sont venus euh, de manière très festive euh, euh, défiler. C'était vraiment une manif super chouette. Entre le 1er et le 5 mai, il annonce qu'il supprime l'exit taxe. Donc cette taxe qui... Euh, euh, en gros, taxer les gens qui allaient euh, mettre 800 millions, euh, je crois, ça, ouais, ça, euh. ouais. Mettre de l'argent à l'étranger et qui, enfin, euh, il a, il, il, il annonçait en plein mouvement social, alors qu'il a augmenté la CSG, alors qu'il a pris des appels. Et donc euh, l'exit taxe, on calcule, ça fait à peu près 4 euros par euh, foyer imposable. Mais du coup, tu prends 5 euros par ici, tu prends euh, 20, 40, 80 euros voilà. de CSG par là, de machin. Mais c'est donc, c'est l'appauvrissement de tout le monde pour l'enrichissement euh, d'une minorité, quoi. Jusqu'ici, à l'Assemblée, quel est ton, ton souvenir le plus dur, le moment le plus difficile que tu as pu vivre là-bas, toi, toi-même, mmh. et euh, ton plus beau souvenir Le moment le plus dur, c'était, je crois, une question au gouvernement. Moi, je suis sortie de l'hémicycle, tellement ça me prenait aux tripes, ouais. où on posait une question, c'était le moment où le une partie du gouvernement et des députés de la majorité avaient commencé à dire qu'il n'y avait que 50 SDF à la rue, ah, que euh, euh, on avait, les gens avaient choisi de vivre à la rue, euh, bon, enfin, et tous ces trucs méprisants qui accompagnaient. Donc nous, on avait posé une question là-dessus, en leur disant qu'il y avait une femme qui était morte entre le dimanche et le lundi toute seule sur un trottoir. Euh, et que euh, selon le collectif des morts à la rue, il y avait euh, environ 389 personnes qui étaient mortes euh, l'année dernière, dont, donc, la moitié, dont la moitié, dont la moitié, que enregistrait Déjà donc peut-être plus, dont la moitié étaient mortes, enfin vraiment toutes seules, dans la rue comme ça, enfin sans personne, sans être dans un centre. Euh, et donc, et donc on leur, la question qu'on leur posait, c'était quand est-ce que vous allez arrêter de faire peser sur, ces victimes, enfin sur les victimes les échecs des politiques qui ont été faites et que vous continuez à faire Et quand est-ce que vous allez enfin mettre des moyens, notamment dans les centres d'hébergement d'urgence décents, avec des chambres individuelles avec, enfin, et, enfin, bon, bref, et dans l'accompagnement euh, des personnes à la rue Donc ça, c'était la question. Et c'est euh, Mezard, le ministre de la cohésion des territoires, qui a répondu qui commence par euh, nous dire que nous n'avons pas le monopole de la souffrance des gens à la rue, avec euh, la majorité En Marche qui commence à applaudir parce que tracher la France Insoumise, c'est vraiment génial. Euh, et qui, là, a dit un truc, mais... enfin ouais, Moi, je, je suis sortie, je n'ai même pas écouté la fin, tellement ça m'a... Euh, qui commence à dire que euh, cette femme qui est morte de dimanche à lundi avait été vue par une maraud de la veille, que les services avaient vérifié, qu'elle avait refusé euh, d'aller dans un centre d'hébergement d'urgence, donc en fait, c'était de sa faute si elle était morte. Quoi. Et, et ça, c'est et avec la majorité qui applaudit à fond. – C'est enfin, une violence inouïe. – Ouais, c'est incroyable. Et, euh, et le deuxième, parce que ça aussi, je, on a regardé très précisément, je me rappelle juste avec Daniel Obono à ce moment-là, les gens qui se sont levés au moment de, où la, la loi a été votée sur la loi Asile et Immigration, je sais très bien qui s'est levé en premier pour applaudir cette loi qui permet quand même à des mineurs d'être enfermés 90 jours. En plus, dans la majorité des cas, c'est que du punitif parce qu'ils ne peuvent pas être expulsés, ces gens-là, parce qu'ils viennent de pays non sûrs. Donc on va laisser des gens, déjà 45 jours, c'était terrible, mais 90 jours dans des centres d'hébergement avec applaudissements pour dire que, mais vous inquiétez pas, on mettra des toboggans pour les enfants dans les, <rire> dans les centres de rétention. Euh, ouais, ça c'est vraiment horrible, quoi. Et, et aussi parce que... Parce que parce que en fait ils enfin ils se rendent pas compte en fait de ce que de ce que ça va créer concrètement chez les gens quoi. Enfin en fait c'est pas juste des votes où c'est trop bien on a plié la France insoumise quoi. Concrètement ça veut dire des choses pour des gens en fait. Bien sûr. Et franchement moi j'aimerais bien voir ces gens-là parler à des gens qui vivent avec 300 400 500 euros par mois. J'aimerais bien voir ce qu'ils leur disent quoi. Parce que parce que ça ils le font jamais et enfin ouais donc ça je pense c'est les, les pires souvenirs souviens, en fait du Juste de les voir arrogants, méprisants, n'écoutant personne ni rien. Mais, mais bien cette bien. question au gouvernement, elle m'a particulièrement marquée. En fait. Au point de sortir de l'hémicycle. Oh, ouais, je suis voilà. sortie. Ouais. Et ton plus beau souvenir L'extrême opposé oui. du coup. Ouais. Bon, mon plus beau souvenir il y, en a, il y en a plusieurs, je pense, mais je crois que mon plus beau souvenir, c'est le premier jour où on a été à l'Assemblée. Ouais. Pour moi, c'était très impressionnant, en fait. Jamais j'aurais cru que j'allais devenir députée de ma vie. Bah. Euh, ça faisait peser une énorme responsabilité aussi sur nous, parce que, euh, parce que voilà, on croise plein de gens qui nous disent « vous êtes le dernier espoir de la France ». Enfin voilà, oui. ça pose un peu le, le oui. truc. Oui. Euh, et, puis, et puis en même temps, grosse fierté, gros bonheur d'être tous ensemble, d'avoir un groupe, parce que ça aurait tout changé. Si on n'avait pas de groupe, je pense que là, ça change tout, qu'on soit Bien un sûr. groupe justement avec une stratégie de groupe. Euh, et qu'on et que voilà, qu s'entende bien et qu'on soit unis autour de ce programme « L'Avenir en commun ». Et donc, grande fierté que pour la première fois, euh, on, eh ben, on, à on, ouais, on voilà, débarque ensemble, à l'Assemblée. Ouais. Ouais. Et donc, on, on s'est retrouvés sur la petite place devant, et euh, donc on était tous un peu sur notre 31, machin. Et euh, on avait fait une conférence de presse avant d'aller visiter l'Assemblée. Enfin, en fait, on n'a pas vraiment fait la visite parce que… On devait aller à droite, Jean-Luc Mélenchon était à gauche, il nous a fait sa propre visite, enfin bref, il aborde et lisait le truc, mais c'était rigolo. Et, euh, et donc moi, j'ai vécu un peu dans le 20e à un moment, et je croise une des militantes avec qui j'ai milité. Et euh, parce qu'il y avait des militants qui étaient venus euh, parce qu'ils étaient contents quoi, pour nous soutenir à la conférence de presse. Et, euh, et donc je la vois, et puis je lui dis, Ah, c'est super que tu sois là, je suis contente de te voir. Et là, euh, mais elle, elle explose en larmes, je crois que je jamais vu quelqu'un exploser en larmes comme ça. Et elle me dit... Euh, j'ai rêvé de ce jour toute ma vie que vous, vous soyez dans l'Assemblée, quoi. Et, et en fait, c'était... Ouais, c'était... Je réalisais aussi ce que... En fait, bien. ce que ça voulait dire pour plein de gens, en fait. Et, et c'est aussi pour ça qu'en fait, finalement, il euh, y a... Enfin, sur, sur ma vie personnelle, en fait, il y a plein de choses que je peux plus faire de... de... Enfin, ouais, il y a plein de choses. Enfin, il y a, y a une part de sacrifice aussi euh, dedans, avec euh, le bonheur intellectuel de faire plein de choses, euh, d'être dans ce que je crois, etc. Mais ça en fait, ça nous dépasse aussi tous en fait. Enfin, il y, y a un côté qui nous dépasse les 17, quoi. Et ouais, ça c'était vraiment un très beau souvenir. Ah, ça se passe bien entre vous euh, ouais. euh, J'imagine c'est une bonne, une bonne ambiance, on, voit, on le voit. Euh... Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, et puis c est, c est, enfin, la plupart des groupes, en fait, ils ont choisi une, une, enfin, une non-stratégie, mm -hmm. qui est en fait de euh, celui qui se montrera plus dans les médias, celui qui parlera le plus, donc avec où ils se, ils se prennent le bec entre eux. Ils ne sont pas d'accord sur le programme, donc ils votent des trucs différents, à part la majorité En Marche qui est complètement verrouillée, qui n'a pas, oui. pas le droit de co-signer des amendements, qui n'a pas le droit de co-signer des propositions de loi, enfin le délire. Euh, mais du coup, nous, on a choisi une stratégie de meute, enfin de, de, voilà, de... chasse en meute, quoi. Et, ouais. euh, et ça, c'est génial, en fait. Parce que, parce que du coup, on n'est pas à se tirer le tapis euh, sous les jambes les uns des autres. Euh, on, a, On est loin du chef, du tyran. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon mange combien d'enfants le matin Ah, ai 4, 5. Ouais, cinq. Quatre, cinq euh, Ça, des ventes sont difficiles. C'est dur quand même d'avoir. Euh, ah bah un déjà, livre il faut travail. les trouver, <rire> les attraper. Euh, c'est. compliqué, voilà. Non, non, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est un passeur avec nous. Il est vraiment génial là-dessus. Enfin, nous... enfin, il nous donne plein de conseils. C'est un des seuls qui a déjà été parlementaire déjà. Euh, et puis voilà, vraiment, à chaque fois, euh, à chaque fois, il nous explique en fait. Ben, la stratégie. Moi, je propose que ça soit ça. Jean-Luc, il est génial humainement comme personne. Et pour le coup, Jean-Luc, c'est quelqu'un qui sait vraiment écouter les gens. Vraiment, vraiment. Et qui éponge tout ce qui est dit. Et donc, non, dans le groupe, c'est top. Et il euh, et y a des, des personnes vraiment humainement génialissimes dans ce groupe-là, quoi. Enfin, toutes pratiquement, dans, avec plein de styles différents. C'est ça qui est chouette. On voit, donc, est non, on s'amuse bien. Ouais. Et puis, on combat bien, surtout. Quels sont les domaines Alors, tu disais que tu étais plus dans l'écologie, euh, mmh. dans la commission, etc. Mais quels sont les domaines politiques qui, toi, te passionnent le plus Mis à part les punaises de lit Qu'est-ce qui te. <rire> mais les punaises de lit, c'est très important. C'est un sujet politique, c'est vrai. Est, est le, et es c'est un sujet politique. Euh, qui me passionne le plus Mou, euh, j'en ai eu beaucoup. En fait, je. je moi, j'aime je, je, bien commencer un sujet et puis creuser à fond pour... Euh... Donc euh, là, ça m'a un peu... Enfin, parce que mine de rien, moi, je suis arrivée par l'écologie. Mmh. Euh, parce que je pense que c'est déjà le défi euh, de, de notre époque, très clairement, qui doit redéfinir toutes les politiques publiques. Euh, et d'ailleurs, je pense que le... Enfin, d'ailleurs, je suis sûre, le programme de la France Insoumise, c'est le seul... Euh, qui lie la dimension urgence écologique, urgence démocratique et urgence sociale à ce point-là, et pas qui fait l'écologie un secteur séparé, comme est en train de faire Macron, en fait, oui, et oui. qui, du coup, euh, fait qu'on repeint en vert par-ci, mais de l'autre côté, on laisse passer le CETA, on laisse... donc qui euh, augmente euh, le de traité de libre-échange hein. euh, entre le Canada et l'Union européenne. Enfin, c'est une catastrophe absolue, euh, enfin, c'est délirant. Euh, après, moi, j'ai euh, beaucoup travaillé euh, sur euh, l'accès au droit, euh, sociaux notamment, euh, donc le non-recours au droit, contrairement à tous ceux qui nous parlent de fraude sociale euh, tous les 15, 15 matins, donc euh, tous les mécanismes de partage des richesses, etc. J'ai beaucoup travaillé en théâtre de l'opprimé, euh, qui vient du Brésil, un mec qui s'appelle Augusto Boal, euh, qui est assez classe, en fait il lui faisait du théâtre classique. Ouais. Et puis, un jour, il fait quelque chose sur la Révolution française et puis là, les gens se lèvent et disent « Ouais, on va tous leur couper la tête ». Donc là, il était un peu là, genre « Et c'est là qu'il a commencé à faire des choses en impliquant, en fait, les... pour ne pas que les... du coup, les appellent les spectacteurs. Euh, et justement, sur comment on travaillait des choses. Et lui, à un moment, il était conseiller municipal et il faisait du théâtre euh, euh, législatif dans la rue. C'est mm -hmm. très classe. Donc, il partait d'un sujet, euh, je ne sais pas, euh, la discrimination, d'accès au logement... Euh, euh, le racisme, euh, voilà, il faisait plein de fois, les gens prenaient la place des autres pour voir comment concrètement on agit, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et à la fin, bah, les gens écrivaient un texte de loi, et lui, il les portait, euh, il les portait ensuite dans son assemblée, donc c'était… Euh, c'est novateur enfin c'est vraiment ouais, très euh, ouais. créatif. Ouais. Donc ça, j'ai vachement travaillé là-dessus aussi. Okay. Enfin voilà, mais euh, le nucléaire, par exemple. Le nucléaire, j'ai commencé, j'avoue que je ne connaissais pas grand-chose, mm -hmm. et ben, je, bah, voilà, contraire. à force, ouais. on a fait une belle campagne. Et donc, on a fait plein d'auditions et on travaille les sujets comme ça. Donc voilà, donc euh, mais il y a plein de choses qui m'intéressent. C'est chouette. Je peux que te remercier toi et à travers toi, tous les autres... Je le transmis. Euh, ça, euh, les autres ça donne produits. de la force à chaque fois. Je pense qu'il faut, faut se nourrir, hein, c'est euh, ouais. positif tout ça. Du travail que vous faites et que vous allez encore faire, encore quatre ans à tirer, oui. hein, j'espère encore, d'ailleurs beaucoup plus que quatre ans, personnellement, et puis les autres aussi, j'imagine. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux militants mais aussi aux non-militants, les internautes spectateurs qui nous regardent euh, là aujourd'hui, euh, un mot peut-être les motiver ou autre chose pour terminer bah, Qu'il ne faut jamais perdre espoir, qu'il ne faut jamais baisser la tête. Euh, Ce n'est pas euh, parce qu'ils sont en train de détruire tout à une vitesse folle qu'ils ont déjà tout gagné. Et, euh, et voilà, et moi un truc qui me tient, je suis très à cœur, c'est voilà, personne n'est légitime pour parler de politique, pour faire de la politique. Et faire de la politique, c'est pas juste euh, tracter, euh, euh, coller des affiches, même si c'est génial et qu'il faut le faire, c'est important. Sûr. Euh, mais voilà, euh, parler à un hein, dîner de, de famille pour dire qu'on n'est pas d'accord avec le fait que les Arabes sont tous des voleurs, euh, euh, agir dans une association, enfin euh, voilà, faire Il euh, y a plein de manières d'être euh, militant et de s'engager, mais aussi pour dire, euh, en fait, qu'ils ne voleront pas notre dignité, quoi. Et notre dignité, c'est qu'on peut tous être debout et qu'on peut vivre tellement mieux euh, ensemble que, euh, voilà, ça vaut le coup de, de continuer. Et de faire revivre la démocratie. Exactement. Hein, bien sûr, hein. le pouvoir Exactement. par le peuple. Pour le peuple. Et c'est pour ça qu'on va gagner les prochaines présidentielles. Et faire la constituante, qui va vraiment être, je pense, changer radicalement le visage de notre pays. Non, merci encore. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présente sur ce canapé. Avec plaisir. Merci et à, à toi. Prochaine. Avec plaisir. Ciao. Ciao. Et merci à toi, chers internautes, d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Comme d'habitude, si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la partager, à la commenter, la liker, t'abonner à la chaîne YouTube bien évidemment, me soutenir sur Tipeee si tu le peux, si tu le désires. Et bien sûr, n'oublie pas la date du 26 mai, c'est-à-dire demain samedi, dans toute la France, va déferler la marée populaire donc on compte sur toi pour être présent dans les rues de ta ville petite moyenne ou grande renseigne toi sur maréepopulaire.fr pour savoir comment ça se tient à quelle heure. Pour ma part cette fois je vais délaisser la capitale pour me rendre à Annecy où j'aurai le plaisir de t'y croiser d'ici là rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur la chaîne j'ai mille choses à te dire et dans 15 jours pour le prochain numéro d'Ils ont aussi mille choses à te dire. Ciao Salut l'internaute. Bravo, Super, Super.